est directeur technique chez WebID. Si vous êtes originaire de Lyon, son visage va vous être familier parce que vous l'avez peut-être déjà croisé à un AFUD et même à un PHP Tour dans le passé. Aujourd'hui, il monte sur la scène du forum PHP pour vous parler de l'Aravel qu'il utilise au quotidien dans son agence. L'Aravel n'est pas souvent un sujet qui est à l'affiche des conférences PHP franc francophones, mais pourtant c'est un framework qui bénéficie d'un écosystème flamboyant et riche de fonctionnalités. C'est en tout cas ce que va vous montrer Gabriel cet après-midi. Après Applaudissez-le bien. Alors merci merci Cécile pour cette petite présentation. J'ai un, un petit peu le trac parce que c'est la première fois que je fais le forum PHP. Mais ça va bien se passer. Faire un peu d'hyperventilation. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on quand on veut faire un peu d'apnée. Donc je moi je le fais sans masque mais vous mettez bien votre masque votre masque de plongée. Et puis on va y aller pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème la alors avant ça, une petite introduction parce que finalement cette conférence, moi je la fais parce que c'est un, un peu un tournant dans, dans ma vie professionnelle. Euh, avant j'étais développeur, j'ai fait 12, un peu plus de 12 ans euh, en, en tant que Dev Symfony. Donc je connais assez bien le framework et euh, par opportunité, après je suis, arri je suis arrivé chez, euh, chez WebID en tant que directeur technique. Alors vous allez me dire mais quel est le rapport Eh bien en fait euh, WebID c'est une petite euh, agence de dev. Donc, on est, euh, on est 15 en tout, dont 10 développeurs. Sur les 10 développeurs, il y a 7 back -ends. Sur les 7 back ils font tous du Laravel. C'est-à-dire, ils sont tous certifiés Laravel. Et, euh, et être une agence Laravel en France, euh, c'est un, un, un peu une niche, en fait. Mais c'est complètement assumé. Euh, bah, nous, on tire au parti un petit peu de ça, de notre expérience spécifique sur Laravel pour, euh, pour récupérer des projets Laravel. Et ça marche très bien. Donc, du coup... Maintenant que j'ai l'expérience, euh, euh, une grosse expérience sur Symfony, une petite expérience sur Laravel, je vais pouvoir répondre à la question, mais qui c'est le plus fort Est-ce que c'est Symfony Est-ce que c'est Laravel euh, Avant ça, je vais faire juste un petit sondage euh, à main levée. Euh, Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ne connaissent ni Laravel ni Symfony Peut-être que vous faites juste du PHP, peut-être que vous ne faites pas du tout de PHP, peut-être que vous n'utilisez pas de framework. Levez la main, s'il vous plaît. Une personne, c'est assez, assez formidable. Il va falloir se mettre au framework. Euh, donc, euh, ensuite, euh, Symfony, qui euh, principalement utilise Symfony euh, dans, dans la salle pour ses projets professionnels. Donc je lève, il y a environ, je ne sais pas, une cinquantaine à une centaine de mains levées. Euh, et enfin, euh, qui utilise plutôt la Ravel dans la salle, « Levez la main s'il vous plaît ». Donc on a la brochette Web ID plus 5 personnes. Ça nous fait à peu près une douzaine. Non, il y en a un petit peu au fond. Ça nous fait à peu près une douzaine, une vingtaine de personnes. Donc on est quand même sous-représenté et euh, bah, c'est logique en France hein, puisque en France c'est le berceau de symphonie quand même. Il faut le rappeler. Euh, donc qui sait qui est le plus fort Eh ben euh, j'ai une réponse qui va pas vous plaire, mais euh, c'est ni l'un ni l'autre et il faut arrêter avec les trolls. Symfony et Laravel, c'est deux frameworks qui coexistent en parallèle, qu'on leur vie, qui s'inspirent l'un de l'autre. Euh, l'un va récupérer des composants de l'autre. La hein. Laravel fonctionne pas mal sur des composants Symfony. Symfony peut s'inspirer de Laravel par moment. C'est deux frameworks qu'on peut utiliser indépendamment. On a le droit d'en préférer un parce qu'on a plus l'habitude. Euh, mais d'aller dire, oui, alors moi je bosse sur Symfony et Laravel c'est de la merde parce que les façades, etc., tout ça, tout ça, euh, Bah, c'est une méconnaissance du framework. Parce que euh, aujourd'hui, les deux frameworks sont capables de faire des applications web de manière très professionnelle. Alors revenons-en euh, à mon cas. Euh, moi, sur je j'avais pas de soucis, je connaissais à peu près tout, même si euh, maintenant euh, ça fait déjà deux ans que j'en fais plus. Euh, je pense que je suis un, déjà un peu largué. Mais en tout cas, sur la Ravel, euh, je, je suis, j'étais euh, au niveau quasi zéro. J'avais bossé sur un projet la Ravel avant. Donc moi. Euh, au début j'avais des préjugés, après j'ai eu un peu d'appréhension, me dire, oh là là, il va falloir tout que je change. Puis après je me suis mis à voir les choses vraiment d'un œil, euh, œil nouveau, sympa, c'est un peu presque comme si on, on apprenait un autre langage, sauf qu'on est moins perdu, parce que ça reste quand même du PHP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Laravel du tout, euh, c'est un framework qui est euh, très très complet, qui permet comme Symfony de faire des, faire des applications web modernes, complexes, euh, performantes et sécurisées. Donc il y a tout, Alors, je vous ai mis la liste, mais en gros, euh, à peu près tout ce que vous avez dans Symfony, vous allez retrouver dans la Ravel et inversement. Il y a quelques subtilités bien sûr. Moi par exemple, il euh, y a une feature de Symfony que j'aimais beaucoup, c'était euh, le, le thème des formulaires dans les vues. Euh, et la RAVEL, au euh, côté formulaire dans les vues, il euh, y a quasiment rien, on doit réécrire le, le, le code HTML, ça c'est un petit truc qui m'a manqué. Euh, mais d'un autre côté, euh, le scheduler dans la RAVEL c'est super pratique, permet de gérer des crons et de les tester en local facilement, sans la complexité du cron derrière, c'est une bonne idée, c'est malin. Donc il y a des petites subtilités dans les deux sens, mais grosso modo... Juste avec Laravel, comme juste avec Symfony, vous pouvez faire un from projet from scratch euh, qui, sera, qui sera très complet. Alors moi, je ne suis pas venu là pour vous parler de Laravel, je suis venu pour vous parler de l'écosystème qu'il y a derrière. C'est quelque chose qui est très assumé euh, chez Laravel, d'avoir en plus de son cœur, de proposer des petits modules qui viennent se greffer, euh, des petits ajouts, que ce soit sur l'environnement de dev, sur euh, le dev en lui-même, ou même plus euh, gros gros, euh, des modules complets pour se greffer avec votre projet, c'est ce qu'ils mettent en avant. Alors il y en a qui sont brandés par la Ravel, il y en a d'autres qui sont faits par d'autres personnes en open source. Alors là je vais aller assez vite sur la conférence, là j'ai préféré faire un, un tour global, je vais vous présenter 22 outils, euh, donc ça va aller assez vite forcément vous aurez les slides après, essayez de bah, si vous avez un outil qui, qui vous retient un petit peu l'œil, vous revenez sur les slides vous allez un peu approfondir dans la doc et vous allez voir, euh, tout, sera, tout sera très très clair. Donc on va vite Premièrement, je vais vous parler de l'environnement de développement Alors je vais faire une petite entorse, je parle pas là d'une partie de l'écosystème, mais d'un outil qui est intégré à la Ravel, qui est artisan c'est le CLI, c'est comme dans Symfony, vous avez un CLI vous avez un, le BIN console, c'est pareil donc ça permet de lancer des serveurs ça utilise le serveur interne de PHP qui est monotread, donc avec des avantages que ça a, c'est bien pour faire des, du dev, mais ça va pas très loin. Il y a des commandes pour générer euh, tous, les, tous les concepts d'architecture de la Ravel, donc MakeController, MakeCommand, MakeMail, MakeMiddleware, etc., etc. qui sont tous customisables via des stops, ça c'est très très pratique. Euh, vous avez Tinker qui vous permet de débugger la Ravel, de, de, de réutiliser vos services directement en cli sans avoir à booter une, une, une app Laravel complète. Et bien sûr, vous avez toute la gestion des caches, des migrations, etc. etc. Le passage en mode maintenance. Euh, tout, est, tout est intégré, dispo. Mais bon, qu'est-ce qui, qu qui arrive si vous avez besoin d'un environnement de dev un peu complet euh, Et bien, euh, plusieurs choix. Déjà, vous avez la chance ou la malchance ça va dépendre de certains d'être sous Mac on est tous sous Mac, donc on utilise Valet, c'est très bien, ça marche avec homebrew qui, qui est le gestionnaire de paquets Mac, et ça installe toute la stack nécessaire à la Ravel, ça permet de switcher de version facilement quand on a beaucoup de projets qui sont tous sur des versions différentes. Et euh, ça permet euh, de mapper tout votre file system, votre euh, arborescence de projet vers des noms de domaines de test euh, sans avoir à rien faire. Hein. Vous lancez une commande depuis tout marche, donc vous avez un projet qui est dans un dossier, vous y accédez par nom du dossier point test par exemple. Et plein d'autres commandes dans, dans Valet, dont une qui est hyper sympa, qui va être chère, qui va euh, lancer un tunnel SSH via une qui va permettre euh, via une adresse... Euh, HTTP unique, de pouvoir accéder à votre environnement local depuis l'extérieur si vous voulez partager à un de vos collègues, par exemple. Si vous voulez aller plus loin, vous avez une autre brique qui s'appelle Laravel Homestead, qui est euh, une, une vagrante euh, préconfigurée pour Laravel. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir les différentes versions de PHP, les différents SGBD, et vous avez toute une ribambelle de logiciels annexes que vous pouvez, enfin d'outils annexes que vous pouvez installer via Homestead. Vous voulez du Blackfire, vous l'avez, vous voulez du Melisert, vous l'avez, c'est des configurations, ça va vite. Donc, c'est pareil, ça gagne un petit peu du temps. Vous n'aimez pas Vagrant, vous préférez Docker, et bien il y a la Ravel Sale, euh, qui, pareil, va orchestrer euh, Docker pour vous pré pour vous Pré-remplir votre Docker Composer en fonction des dépendances que vous voulez, etc. Il y a même un petit clic là, RLCell, qui permet de, de, de gagner un peu du temps pour lancer les commandes. On n'a pas à se taper le Docker-run, machin, bidule. On fait juste sale le nom de la commande et puis ça la lance dans le contrôleur et c'est très bien. Donc, ça c'est pour les environnements de dev. Maintenant pour le debug. Alors, un truc assez étonnant, euh, c'est qu'il n'y euh, a pas d'outil de, de debug euh, complet euh, qui est livré dans le corps. Comme euh, chez Symfony, on a le, le, le profiler, bah, là, on n'a rien. Euh, donc a, même, même chez la Laravel, ils n'ont pas fait en interne euh, de debug bar, donc il faut aller la chercher sur un paquet externe qui se base sur la PHP debug bar et qui rajoute euh, des petits événements euh, euh, pour la Laravel. Donc, bon, ça dépanne, c'est pas ouf. Euh, par contre, ils ont quand même prévu le coup. Avec la Laravel Telescope, qui est un peu une super debug bar, euh, un peu comme le profiler de Symfony qui, qui gère euh, dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez remonter euh, certains appels, mais ça ne se limite pas aux appels HTTP. Ça va stocker toutes les infos de toute votre application, les commandes, les schedulers, euh, les contrôleurs, bien sûr, les jobs. Et à chaque fois, avec euh, des logs, les outputs, les inputs, pour permettre de débugger très simplement tout ce qui se passe dans votre application. Et quand vous avez des problèmes dans une application en prod, en pré-prod, c'est le genre d'outil qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair, plutôt que d'aller chercher dans des lots de textes qui sont souvent illisibles. Et comme on peut l'utiliser en prod et dans des environnements un peu sensibles, on peut aussi restreindre facilement l'accès à cette console via IP, par exemple, c'est ce qu'on fait, ou même par environnement, vous dites, je ne veux pas que ça tourne sur la prod, ça ne tournera pas sur la prod. Un dernier petit euh, ajout à l'environnement de dev, c'est la Ravel Mix. Là, du coup, c'est plus euh, pour faire le pont entre votre back et votre front. Euh, pour simplifier l'utilisation de Webpack, qui est un outil où, où, voilà, qui, qui demande quand même pas mal de connaissances, euh, avec une syntaxe très très simple dans Mix qui nous permet donc, de, de faire un petit peu tout ce que vous avez à faire avec vos assets euh, front-end, de les compiler euh, quand vous avez des propres processeurs SAS, de les minifier, de les versionner aussi, si, euh, si vous voulez être sûr que quand il y a un changement, euh, on aille bien sur la bonne version euh, du fichier Javascript, et tout ça euh, de manière très simple et embarquer avec la Ravel. Vraiment, tous ces packages, ils sont là euh, pour vous faciliter la vie et pour vous enlever euh, des tâches réverbatives euh, au, au maximum. Quoi. Et tout ça, ça joue sur votre productivité, au final. Alors, on enchaîne sur euh, plus euh, l'environnement de dev, mais euh, les petits ajouts qui vont vraiment s'ajouter dans votre projet euh, pour, pour vous aider encore une fois à, à avancer un peu plus vite ou à faire des trucs qui sont plus jolis. On n'en parle pas souvent, mais la documentation c'est extrêmement important. Euh, ça fait pas longtemps qu'on a découvert ce petit package, la récipie, euh, qui s'intègre uniquement dans la Ravel, qui, qui permet de dépiner un dossier doc dedans, avec tout ce qu'il faut déjà. Euh, après, on écrit la doc en Markdown. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du Markdown++. Il y a vraiment, ils ont vraiment plein de petites euh, astuces, comme là vous avez, euh, qui vous permettent d'augmenter l'UI, ce qu'on ne peut pas faire en Macdon classique, mais eux, ils l'ont intégré comme ça, et dans la doc, c vous avez plein de petits exemples, pour donner un peu vie à votre doc, et qu'elle soit un peu plus sympa à lire. Euh, et ce qui est cool aussi avec la récipie, c'est que ça supporte le versionning, donc si vous avez une API REST, par exemple, vous pouvez avoir une version de la doc en 2.0, une en 2.1, une en 2.3, etc. Euh, et c'est tout intégré. Beaucoup coup, c'est open source, c'est très bien. Tant qu'on parle d'API REST, pour gagner du temps... Sur, pour générer des API Moi, je suis pas très client, généralement, je préfère en faire des custom, mais en fait, il y a pas mal de parties de votre application euh, où vous n'avez pas besoin de faire du custom, où vous avez juste envie d'avoir des API euh, qui sont euh, rapidement disponibles. Bah, avec, avec la Ravel Orion, donc euh, qui n'est pas un package euh, euh, de la Ravel, vous allez pouvoir le faire facilement. Donc, on va se mapper à, à un modèle Eloquent, et on va en faire euh, un crude en, en reste. Donc, Eloquent, c'est l'ORM euh, de la Ravel, et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de packages euh, qui se pluggent dessus pour, euh, pour mapper des choses par-dessus, pour étendre euh, ce qui est normalement réservé à la base de données, à d'autres choses. Donc là, ça va euh, créer votre crude à votre place. Donc, vous avez plein de trucs. Vous pouvez générer euh, les specs OpenAFEI pour faire de la jolie doc, si vous voulez. Euh, mais nous, en tout cas, on l'utilise de manière isolée, quand on a besoin de générer des petits crudes, et c'est bien, c'est pas une solution qui, qui va le faire sur toute la base d'un coup, on peut vraiment le, le garder sur certaines parties où on a, juste où on a besoin, et quand on veut faire du, du custom, on fait du custom. Donc après reste GraphQL. Alors ça c'est un package que je connais pas bien, mais euh, oui, un de mes devs, Bruno, qui a, qui a commencé à faire de la veille dessus. Euh, donc je connais grosso modo GraphQL, même si je n'ai pas expérimenté en vrai, euh, Là en gros c'est le même principe, ça va utiliser les modèles eloquent et, le et ça va nous permettre de générer nos schémas, nos graphql et nos requêtes qui sont associées. ça gère tout ce qui est relations embed, les différents niveaux de relations, la validation et aussi euh, des problèmes qu'on a apparemment souvent en graphql, encore une fois je n'ai pas fait de graphql concrètement, euh, des problèmes de performance parce qu'on a des relations imbriquées où eux ils ont essayé de répondre euh, de manière intelligente en utilisant le framework Laravel pour ça. Continue dans les petits ajouts. Là, c'est euh, encore pour donner un super pouvoir à nos modèles, on va les rendre recherchables et, hein, et on va les indexer euh, dans des moteurs de recherche. Donc, ici, euh, la Ravel Scout euh, se branche soit sur euh, soit sur Algolia, soit sur Maily Search. D'ailleurs, Maily Search est euh, intégré dans toutes les boxes de la Ravel, c'est un petit peu ce qu'ils qu essayent de pousser par rapport à Algolia. Euh, donc, c'est relativement simple, hein, si vous prenez l'exemple, il suffit de rajouter un trait, et ça marche. Alors il y a d'autres, euh, il y a des options de configuration, hein, pour aller un petit peu plus loin, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, ça gère tout, ça va utiliser des observeurs pour voir ce qui, ce qui a bougé dans vos records euh, et le compte, et ça va euh, mettre à jour tout seul euh, l'indexation euh, via MailSearch, par exemple. On peut le faire aussi de manière asynchrone si on ne veut pas le faire pendant la requête, hop, ça passe dans une queue, est tout, à f... tout est géré par la Rebel scout pour le coup. Et il y a aussi des commandes euh, bah, pour importer l'existant, quand on le fait pour la première fois. Et ça, mine de rien, ça a l'air simple, enfin, ça a l'air simple, on se dit, mais pourquoi on n'y avait pas pensé Mais euh, la synchronisation de données entre une DB et un, et un moteur d'indexation, index... des fois, c'est complexe, hein, vraiment. Donc là, ça, encore une fois, ça, ça soulève la complexité pour qu'on se focus sur d'autres choses qui sont, sont peut-être plus importantes. Là, avec le socialite, cette fois, on, on sort un peu de la technique, enfin, on reste quand même sur de la technique, mais c'est euh, vraiment pour du fonctionnel. Ça répond à la problématique de « j'ai envie de faire de la connexion haute avec plein de providers, mais je ne sais pas comment faire, et euh, lire la doc de tous les providers, c'est très compliqué, puisqu'ils ont chacun leur propre, leur propre petite bidouille. » Donc, la Ravel Socialite, ça propose à uniformiser ça avec des providers. Euh, si vous suivez la doc, vous avez tout ce qui, vous avez tout pour, euh, pour vous connecter à tel ou tel provider. Vous avez généralement juste besoin de, de mettre les API correspondantes pour aller s'y connecter. Et, euh, derrière, vous avez tout le code qui le fait tout seul. Alors, attention, il n'y a pas de, il y a pas de front-end, comme comme ça. Ça, c'est un exemple. Euh, mais ça fait toute la moulinette back-end derrière pour, pour pouvoir se connecter en utilisant d'autres providers. Ici, je vais d'abord commencer par présenter euh, l'auteur. Euh, donc, c'est une, une agence euh, web qui fait, euh, qui fait beaucoup de Laravel, qui est belge. Et je vous invite vraiment à regarder euh, tout ce qu'ils font en open source, parce qu'ils ont des dizaines et des dizaines euh, de packages open source qui sont soit juste pour du PHP, soit qui sont focus Laravel. Ils font quand même beaucoup de Laravel plein de petits besoins qui sont qui sont utilisés moi j'en ai choisi un ici mais il y en a plein d'autres l'activity log ça vous permet de, euh, de faire de la traçabilité sur vos objets métiers souvent quand vous avez un, un projet qui est un peu qui a des contraintes un peu légales où vous devez euh, faire un historique de toutes les actions qui ont été faites euh, sur tel ou tel objet euh, pour des raisons d'historisation de, de, bah, activity log va bah, le faire un peu tout seul donc euh, ça, encore une fois, c'est un, un peu le même principe que, que la Ravel Scout, sauf qu'au lieu d'indexer, ça va, ça va historiser dans le table historique. Alors attention, euh, ça reste du MySQL, ça, des fois, ça, si on a beaucoup de volume, ça, ça blinde. Alors ils ont des commandes hein, pour, pour cliner euh, les, les historiques, mais il euh, faut quand même faire attention. Je termine avec les petits, euh, les petits paquets. Euh, donc là avec le cacheur, là c'est euh, encore une fois une brique qui est difficile à implémenter si on le fait from scratch. Parce que même en utilisant Stripe qui a une très bonne API, euh, il faut la connaître, il faut la mettre en place. Ils ont peut-être un SDK PHP mais bon il faut quand même, euh, les, les SDK ça reste quand même assez bas niveau. Là, la Ravel Cachier, ça va, ça va faire une interface par-dessus Stripe. Ils font Paddle aussi maintenant. Paddle, je ne connaissais pas, donc je l'ai mis pour l'idée. Mais Stripe, normalement, vous, vous connaissez. Euh, ça va créer toute la, tout ce qu'il faut en base de données. Soit les clients, les souscriptions, les méthodes de paiement, les différentes taxes, etc. Euh, pour que vous n'ayez pas à, à faire la modélisation vous-même. Et derrière, ça s'interface à l'API de Stripe euh, pour faciliter les paiements. Euh, donc, vous pouvez gérer des souscriptions, vous pouvez aussi faire des, euh, de la génération de factures. Euh, tout, ça, euh, tout ça, pareil, euh, ça, ça vous aide et ça vous fait gagner du temps. On est vraiment sur euh, toujours le même principe, des paquets pour nous faire gagner du temps. Alors là, on va arriver... Euh, pas juste sur des petits modules qui vont qui vont nous aider. Et généralement, c'est là où ça s'arrête en fait hein, le l'écosystème le, euh, PHP. Si vous regardez sur l'open source, c'est rare d'avoir des produits euh, qui sont euh, qui dépassent. Euh, les petits modules, que ce soit bas niveau ou haut niveau. Alors il y en a, il y a des exemples. Hein. Silus par exemple, euh, euh, pour ne citer que lui, qui a un paquet e-commerce euh, e pour, euh, pour Symfony, qui est vraiment euh, full feature et open source. Et après, il bah, y a les frameworks, bien sûr. Mais euh, chez Laravel, ils en ont beaucoup, je les ai pas tous cités, hein, qui sont vraiment des grosses briques qui vont se rajouter par-dessus. Alors je commence par une qui n'est pas chez Laravel, qui s'appelle Laravel Module et qu'on qu aime beaucoup chez nous. Euh, ça part du principe que quand vous lisez la doc, que ce soit Laravel ou Symfony, euh, on essaie de vous inculquer, enfin parce que c'est plus simple aussi, hein, c'est euh, comme ça, euh, que, que le meilleur moyen d'architecturer une application, c'est de le faire par layers, donc on va avoir la racine de notre application, puis on va avoir les contrôleurs, les vues, les modèles, les services, etc. Et puis dans contrôleurs, on va avoir nos différentes features, les users, les paniers, je ne sais quoi, les produits. Euh, moi, d'expérience, je préfère beaucoup euh, fonctionner en, en features, on est dans une architecture par feature, euh, qui est qu'on va découper euh, à la racine les features et que dedans, on va faire l'architecture par layer. Euh. Alors il y a plein de manières de le faire euh, différemment. Euh, là, là c'est une manière de faire qui, qui est vraiment sur une approche modulaire, où on va avoir une petite copie de framework. Je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est une petite euh, capture d'écran, mais en gros... Euh, en gros, en gros euh, vous avez un dossier module, là vous allez avoir vos features, et dedans c'est découpé en layers. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, alors on n'est pas obligé de respecter cette architecture-là, mais l'avantage de la Ravel Module, c'est qu'au moins, euh, il en propose une, euh, et on n'a pas à réfléchir pendant des années comment, comment l'implémenter. En tout cas, c'est quelque chose, nous, qu'on essaye d'essayer d'utiliser euh, un maximum maintenant. Ça rend un peu plus maintenable. Là, on arrive sur les gros les gros des gros. Imaginez, euh, vous avez une idée de génie. Euh, vous voulez gagner de l'argent avec. Ça va être un produit SaaS. Euh, si vous faites « from scratch », vous allez devoir tout recoder. Alors pareil, vous avez peut-être utilisé le SDK de Stripe. Mais euh, imaginez, euh, vous allez peut-être commencer tout bêtement par, par, par un paiement unique, parce qu'en fait, vous n'allez vous pas vous embêter à faire tout, tout le système de différents plans, différents premiums, etc. etc. Ben là, la Red Sparks c'est son, son idée, c'est de dire absolument tout ce qui concerne euh, le paiement d'un SaaS, on va le faire à votre place. Euh, on le fait très bien, de toute façon euh, entre un sas ou un autre, hein, vous savez, c'est toutes les mêmes pages et différents plans, il y en a certains qui fonctionnent par site, enfin par siège d'autres qui fonctionnent euh, euh, juste avec des plans premium avec certaines features qui sont activées ou pas il y en a euh, qui vont avoir des périodes d'essai et tout ça, à côté from scratch, c'est extrêmement compliqué en plus, comme je l'ai dit d'un projet à l'autre, c'est exactement la même chose, donc bon, bah, eux ils ont l'idée de faire Prendre toute la partie SaaS, enfin, toute la partie souscription et de la mettre à côté avec un front-end, un back-end et vous, vous avez que à vous focaliser sur, bah, le reste, ce que vous fournissez et ce que vous vendez finalement. Alors là, on commence à avoir où le bas blesse. C'est que c'est pas gratuit. Non seulement c'est pas gratuit, mais c'est pas open source. Alors, si vous voulez faire un SaaS, au minimum, ça va vous coûter 99 dollars. Et puis, si vous voulez faire plein de SaaS, ça va vous coûter 200 dollars. Là, on se pose la question, on sort de l'open source, qui est notre milieu un petit peu familier, idéal, ou meilleur des mondes, etc. D'ailleurs, ça reste peut-être à discussion. Et on arrive vers un écosystème qui est payant. Pour autant, quand on est une boîte, quand on est un... Quand on est un comment dire quand on est un indépendant ou même un hobbyiste, on peut se dire 99 dollars, c'est pas rien. Quand on est une boîte qui fait un projet, on, on réfléchit d'une manière bien différente. En fait, On va se dire 99 dollars, ok c'est quoi euh, Combien moi je devrais mettre d'euros en face si je voulais le refaire from scratch euh, Bien, bien, bien, bien au-delà de ça. L'avantage aussi, c'est que quand on paye, on a le support qui va avec. On continue dans les mastodontes. La Ravennova c'est, je pense pas me tromper, mais c'est peut-être le package qu'on utilise le plus, enfin le plus, le... dans les gros packages euh, chez nous, euh, ça permet bêtement de générer des back-office. Euh, et moi depuis que je fais du dev, j'ai vu plein d'outils de génération de back-office, la plupart qui étaient en open source, et la plupart qui ne sont pas terribles en fait. Euh, soit on a des interfaces qui sont un peu bâtardes, euh, soit c'est très très compliqué de casser le système et, euh, et du coup moi à l'époque en tout cas euh, j'avais tendance à plutôt faire des admins à la main, à prendre un thème qui était tout fait et puis à faire le backend etc etc. La Ravel Nova c'est pas euh, c'est pas c'est vraiment une solution qui est extrêmement propre, extrêmement léchée qu'on va pouvoir customiser. Euh, on peut le customiser d'ailleurs j'en profite pour caler un petit euh, un, un petit point c'est nous qui l'avons fait euh, nous on a créé une brique CMS euh, pour le back office qui nous permet en plus d'avoir une petite partie CMS sur certains projets de nos clients avec le back avec le front euh, vous pouvez aller voir si vous êtes curieux notre dépôt Git, c'est open source pour le coup euh, mais euh, c'est encore un petit peu un petit peu jeune on va dire alors, l'unrevel Nova, ça ressemble à quoi concrètement euh, Vous pouvez avoir des dashboards comme ça. Là, c'est un exemple concret, hein, c'est le, le Nova de notre, de notre site, de notre agence. Alors, donc nous, on est, pour un site vitrine, on a mis un Nova, on est un peu fou, mais bon, bref. On a quand même des stats euh, qui sont très faciles à mettre en œuvre. Et on se retrouve, bien sûr, avec les, les trucs assez classiques, euh, un CRUD avec du listing, de l'ajout, de la suppression, de la modification, euh, de la publication, par exemple, ici, on voit que Léo, il n'a pas fini euh, tout à fait de, de pousser son, son article de blog. Et bien sûr, tout ça, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Euh, Ce n'est pas gratuit, ça coûte une licence par projet. Et encore, elle est à 99 dollars si on n'est pas une grosse boîte. Si on est une grosse boîte, c'est 200 dollars. Et euh, pour 200 dollars, on a quand même un support email. Encore une fois, c'est de l'argent. Euh, mais bah, quand on le rapporte à combien ça nous coûte de redévelopper des back-office euh, nous on a vite fait le calcul euh, ça nous fait un gain de temps énorme donc on ne se pose pas trop la question enfin, d'autant que c'est un outil qui est vraiment super sympa à utiliser ce serait tout pourri, on paierait pas hein, quand même on n'est pas fou mais bon puis c'est Taylor Otoile Taylor qui le dit donc c'est forcément bien Alors, pour finir sur une petite touche dans les, dans les bouleversements des frameworks, Alors cette fois c'est gratuit, je vous l'assure. La Ravel Lumen, c'est un micro-framework donc qui a la, à peu près les mêmes fonctionnalités que la Ravel, mais en, en mode simple. C'est un petit peu l'équivalent de Silex qu'on qu qu avait sur Symfony, qui malheureusement n'est plus là, en fait. Le principal alternatif qu'on a sur Symfony, ça va être le skeleton, je crois, tout seul. Euh, donc là, c'est dédié pour faire des, des microservices services ou des petites apps. Euh, et on peut rajouter certaines features, comme on avait avec Silex ou Skeleton. Si on a besoin, on va plugger plus, plus de choses de la Ravel dedans. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un framework le plus performant possible. C'est ce qu'ils mettent en avant, ils disent qu'ils sont plus rapides que, que Slim et que Silex. Euh, ça reste à, à, à remontrer, mais en tout cas c'est bon à savoir qu'il y a quand même encore des micro-services, des micro-frameworks qui existent et qui sont maintenus. Alors on a parlé des projets, comment on les fait, des features, l'environnement de dev, mais une fois que c'est en prod, et bien encore une fois, Laravel ne s'arrête pas là il va nous proposer pas mal de choses. Alors on a des, des choses qui sont similaires à côté Symfony, on a Symfony Cloud par exemple, qui d'ailleurs est payant, donc c'est pas que la Ravel qui fait payer ses développeurs, il y a aussi Symfony quand même. Il faut bien faire rentrer un peu d'argent. Et euh, si moi j'ai une pépite à vous, euh, à vous recommander sur toute cette conférence, c'est la Ravel Forge. Euh, parce que forcément, moi je code plus, mais je fais de l'infra. Donc euh, les choses qui m'aident à faire de l'infra un peu plus facilement, euh, bah, je dis oui. Donc en gros, la Ravel Forge, c'est un orchestrateur de serveurs. Donc on va commencer par euh, créer un serveur. On peut avoir une, une, euh, un nombre illimité de serveurs euh, qui sont orchestrés par la Varevel Forge. Euh, soit on utilise un provider que la Varevel Forge connaît, du coup il bah, n'y a rien à faire. On clique sur DigitalOcean et elle est où ma souris Je sais plus. Bon bref. On clique sur DigitalOcean, il va directement nous servir tous les serveurs qui sont disponibles chez DigitalOcean. On va lui donner un nom, on va lui donner une version de PHP. On va lui dire si c'est euh, un app serveur, ouais c'est ça, et ça va préconfigurer notre serveur comme ça. Soit on a la solution de passer par le petit bouton custom VPS et en fait à partir du moment où vous avez un accès SSH sur un de vos serveurs, ça peut être chez n'importe quel provider, euh, on, il, la Ravelforge arrivera à s'y connecter, vous avez juste à lancer une commande sur le serveur pour qu'il fasse sa magie et qu'il s'y connecte et puis c'est bon ensuite une fois qu'on a un serveur un serveur peut avoir plusieurs sites et c'est là où ça va être intéressant on va pouvoir que, euh, mettre nos noms de domaine dire quel type de projet c'est et là, euh, surprise il n'y a pas que du Laravel vous pouvez même faire un projet Symfony avec euh, Laravel Forge euh, ou des projets PHP ou des projets Node ou même des, ou des, même des machines euh, toutes simples alors bien sûr il y a un peu plus de, de features connectées sur Laravel puisque, puisque quand même vous allez pouvoir choisir votre version de PHP, vous allez pouvoir créer des bases de données à la volée, vous cliquez, c'est prêt. Votre site, il marche. Bon, il va falloir quand même le lier à Git, etc. Mais euh, il n'y a pas grand chose à faire. Et une fois que vous avez votre, euh, votre site, d'ailleurs, euh, sur le serveur, si je reviens ici, euh, à gauche, vous avez la sidebar qui vous permet de tout gérer votre serveur à distance, rajouter des clés SSH, ajouter des users en base de données, voir les logs du serveur, euh, mettre un, un cron, euh... mettre un firewall, garder les logs du serveur, redémarrer votre serveur, et tout ça, vous allez pouvoir le faire depuis la ligne de commande, et c'est un grand plus. Sur votre site, une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir générer, gérer vos scripts de déploiement, vous allez pouvoir changer les variables d'environnement à la volée, exécuter des commandes directement sur le serveur sans passer par SSH, et vous allez pouvoir, et ça c'est un truc, j'adore qui est très très simple mais que j'adore euh, générer des, des certificats https à la volée comme ça sans rien faire euh, qui se renouvelle tout seul juste en passant par l'interface redémarrer le serveur redémarrer nginx euh, voilà tout ce que vous voulez euh, vous pouvez le faire en, en via l'interface et c'est un gain de temps qui est assez phénoménal et comme vous l'avez compris c'est pas gratuit c'est pas gratuit mais euh, franchement euh, meilleur 19 dollars par mois euh, investi euh, pour moi euh, Là-dessus, nous, on a, on a créé aussi un petit paquet qui s'appelle RADI. Alors, on a des des, des des conventions de nommage un peu bizarres chez WebID, mais bon, bref. Euh, Review apps Deplo deployed in seconds. Euh, L'avantage de Forge, c'est aussi qu'il dispose d'un SDK pour aller piloter l'orchestrateur hein, à distance, en PHP, directement. Euh, donc on peut créer des serveurs à la volée, créer des sites à la volée, déclencher des, des certificats SSH, etc. Et nous, on utilise euh, RADI pour créer des, euh, des environnements de pré-prod par branche euh, pour pouvoir tester une feature avant qu'elle soit immergée. Euh Donc voilà, si vous voulez jeter un oeil, c'est pareil, mais c'est vraiment en balbutiement. Moi, je croise les doigts pour que bientôt je puisse vous faire un petit article de blog là-dessus. Alors, pour ce qui est euh, déploiement, gestion, c'est bon. Euh, pour ce qui est monitoring, on a un dernier package que, que nous, on utilise euh, depuis récemment, euh, qui est la Ravel Horizon, qui permet de gérer vos, vos jobs et vos Q la de manière euh, plus simple. Déjà, il y a un cli euh, et euh, une config un petit peu plus avancée qui vous permet de gérer le nombre de process que vous mettez, la stratégie de balancing etc., euh, vous avez un alerting automatique qui se fait si euh, votre queue elle met trop de temps à traiter les messages. Ça peut être très pratique. Et vous avez une interface web qui vous permet de voir l'état de votre job euh, en temps réel, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et comme avec euh, la Ravel Telescope, on peut la restreindre, bien sûr, pour pas que tout le monde y ait accès. Euh, ensuite, moi je vous parle de deux dernières petites parties d'écosystème que je ne connais pas du tout c'était juste pour vous dire qu'il y en avait d'autres qui sont payantes. Euh, donc, Envoyeur pour faire du déploiement, euh, sans downtime, alors nous, on s'en sert pas, euh, enfin, ou alors je ne le sais pas. Euh, ça a un coût. Voilà, c'était juste pour dire. Et un dernier, euh, la Ravel Vapor, que je ne connais pas non plus parce que je fais pas de serverless, mais qui, a priori, permet de, de faire un petit peu ce que la Ravel Forge fait, euh, mais pour gérer vos services serverless euh, via AWS. Et encore une fois, c'est payant. Et c'est payant, et il faut encore inclure le, le coût d'AWS, bien sûr. Donc, pour revenir là-dessus, on a une différence qui se fait quand même avec Symfony, où Symfony, euh, ils sont moins agressifs euh, sur euh, leur paiement. Hein, vous voyez, la Ravel, ça ne se cache pas. Hein. Vous voulez installer ça, ça coûte tant. Voilà, c'est très clair. Euh, Qu'est-ce que j'en pense euh, C'est très subjectif. Moi, je trouve que c'est super cool parce qu'on est une agence, qu'on gère plein de projets, et que euh, on a besoin de gagner en rapidité sur des choses euh, qui n'apportent zéro plus-value à nos projets. Donc payer euh, 200, 200 euros de Nova ou, euh, ou 19 euros de la Ravel Forge, euh, ce n'est pas grave, de toute façon, au final, euh, ça va être réinjecté dans le budget du client, et nous, ça nous sauve euh, beaucoup de temps. Moi, ce que j'aime bien avec ce modèle-là aussi, c'est que euh, ça répond un petit peu en partie à euh, la question du financement de l'open source qui est très complexe euh, on connaît. on a beaucoup de gens qui veulent se mettre dans l'open source mais qui savent pas comment se financer derrière et du coup on peut pas le faire à plein temps et du coup on le fait à moitié là au moins on se dit que euh, on croise les doigts hein, que ce qu'on met dans la Ravel Nova ça va pas payer les voitures de sport de, de Taylor-Otwell mais euh, peut-être que ça va rentrer euh, dans l'open source de la Ravel dans la Core Team et que ça va faire évoluer le, le framework. Il faudrait qu'on ait les, les comptes rendus des, des taxes de taylor Hotel pour le savoir. Mais bon, imagine que quand même, euh, c'est comme ça. Donc maintenant, c'est à vous. Vous voulez vous mettre à la Ravel ou plutôt vous voulez regarder un petit peu tout cet écosystème Qu'est-ce que je vous conseille Il euh, y a la doc. Euh, mais la doc de la Ravel, c'est un peu un de ses points faibles. C'est-à-dire qu'elle est très succincte. Euh, c'est bien pour se mettre vite dans le bain, mais pour aller dans le détail, c'est assez limite. Donc moi ce que je recommande, euh, c'est de passer sur la RACAST, euh, qui est une boîte à part euh, de la Ravel, euh, qui ont plein, plein, plein, plein, plein de cours sur la Ravel et aussi sur d'autres trucs, sur du JavaScript, sur Git, sur euh, des IDE, euh, sur plein de choses. Vous allez retrouver plein de cours sur, les, euh, sur certains des modules. Là, on voit la l'Aravel Cacheur, on voit LiveWire, Live j'en ai pas parlé. Euh, on voit Nova, et dans la l'Aravel, il y a 55 cours. Dans la l'Aravel Package, il y en a 9. On retrouve des, des parties de l'écosystème aussi dedans. Et bien sûr, ouais, il y a même une petite leçon sur euh, les composants Symfony. Hein. Ils sont vraiment sympas. Euh, et bien sûr, ça coûte de l'argent. Alors ça coûte de l'argent, oui et non, il y a certains cours qui sont gratuits, etc. Mais encore une fois, 15 dollars pour un mois, euh, pour avoir accès à plein de savoirs, c'est quand même assez cool. Alors voilà, j'ai terminé ma conférence. C'était un peu rapide, c'était pas très, euh, comment dire, euh, je vais pas trop dans le détail. Et encore, j'ai parlé de 22 euh, outils, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, je voulais remercier quand même la Pub pour organiser des événements toujours au top de la qualité. Je voulais remercier les devs de chez WebID pour m'avoir aidé à faire cette conférence parce qu'en fait, je ne dev plus. Et en fait, du coup, tout ce dont je vous parle, je le connais, mais d'en haut, pas d'en bas. Euh, merci Pixabay de me fournir des super jolies photos euh, open source pour toutes mes conférences. Et merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il reste, je crois, 2 minutes 20. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions... S'il vous plaît, pas une question technique, parce que sinon je dois passer la main à mes développeurs. Bonjour, merci. Euh, comment ça marche quand il euh, y a des paquets payants Ouais. Et tu payes et tu l enfin, Comment a... ça marche Super euh... bonne question. Alors rien en fait, un, tu vas faire. Un... Un par, par exemple, Nova. Nova, tu vas faire un composer require euh, la Ravel Nova. Il va te dire euh, non. Euh, tu ne peux pas l'installer. Il faut d'abord que tu rajoutes dans ton composer JSON euh, une petite clé de licence pour dire que tu l'as. Donc, il faut acheter la licence, et ça marche comme ça. Donc ça, c'est malin. Euh, bon, le désavantage, c'est qu'on ne peut pas tester tant qu'on n'a pas payé, quoi. Mais, euh, mais ça, ça marche comme ça, en fait. Il, il faut d'abord... Euh, C'était une clé en environnement, et puis... Là, ça... il, euh, il, il... Non, tu, tu peux gruger. Je, je ne le conseille pas. Tu peux acheter une licence, l'avoir sur plusieurs projets, euh, ça va être difficile pour eux de le vérifier, quoi. Quoi ça, du coup euh, le, le code de Nova, par exemple, il n'est il est pas, pas open source, hein. il n'est pas sous licence libre. Alors tu y as accès, parce qu'il est dans tes vendeurs, tu peux même regarder le petit bout de code qui gère la licence, etc. et puis le forquer à la main chez toi si tu veux, ce qui n'est pas légal du tout. Mais, euh, mais voilà, c est, c est pas, comme ça marche avec Composer, ils ne peuvent pas complètement tout cacher, quoi. C'est pas possible. Voilà, bah si, euh, si, si, si ça suffit. Et on va s'arrêter là. Euh, de toute façon, toi, tu restes dans les parages s'il y a Moi, je suis dans les parages, ouais, sauf si je dors quelque part pour <rire> me reposer. Mais euh, n'hésitez pas à me poser des questions ou à ceux qui ont des, euh, oui. qu on des souhaits WebID. Je crois que vous êtes la... plusieurs de votre salle, <rire> plusieurs de votre boîte à être... Euh, voilà. Bah, merci encore. Merci à toi.